La team crée un événement sur Google Analytics pour traquer les clics sur le bouton de son site web. C'est la première vidéo de cette chaîne. L'événement et là on va recliquer sur le bouton et on constate... C'est encore celle qui est la plus visionnée. Malheureusement, depuis deux ans, elle est de moins en moins proposée par YouTube. Pourtant, si vous disposez d'un site web, traquez les clics sur son site demeure toujours indispensable, d'autant plus que maintenant les internautes ont de moins en moins la patience de voir charger une page de remerciement et si cette dernière n'apporte pas valeur, aucune raison d'en créer. Du coup, je vais vous montrer étape par étape comment créer cet événement dans Google Tag Manager, l'envoyer sur Google Analytics 4 et le faire afficher dans des rapports. C'est très simple, on le fait ensemble. Donc pour cet exemple, le but va être essayer de détecter quand et seulement quand les internautes cliquent sur ces boutons d'appel, puisque oui, avec GA4, on sait lorsqu'un clic se produit sur notre site, et vous voyez certains boutons en moins de valeur que ceux qui vont faire amener un potentiel prospect à nous appeler et qui va potentiellement déboucher sur une vente. Donc, ça pour se ce faire, c'est très simple. Hein, je l'ai déjà dit il suffit de se créer un compte sur Gold tag Manager et un compte sur GA4 si vous n'avez pas encore fait. À ce niveau là regardez cette vidéo et vous avez juste à suivre les démarches si vous nous rattrapez dans une quinzaine de minutes pour les autres on va ensemble créer cet nouvel événement ce nouvel événement à partir de la balise de ga4 Hop. Alors là pour le coup je suis assez verbeux Assez littéraire, c'est parce que bah, je ne travaille pas forcément sur ce compte avec des gens qui sont spécialistes du marketing. Donc c'est pour ça que je détaille bien que fait et la mission euh, de cet événement hop, qu'on va attraper ici. Alors la balise, elle est déjà proposée par défaut puisque si vous m'avez bien suivi sur cette vidéo, on l'a déjà créé ensemble sur toutes les pages. Nom de l'événement. Ensuite à ce niveau, on va simplement lui demander de se déclencher sur tous les clics et on va enregistrer notre événement. Avant de le prévisualiser, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre dans variables et souvent par défaut on n'a pas grand-chose qui remonte. Nous, on va choisir de remonter pléthore de cas de figure et par-dessus tout cliquer sur ces variables qui vont nous permettre de remonter pléthore d'informations autour dans l'environnement du clic. Et c'est à partir de celle-ci qu'on va pouvoir isoler les actions que l'on souhaite isoler et remonter. Donc par défaut, franchement, je ne vois pas de contre-indication. N'hésitez pas à tout remonter, même si là sur historique, j'ai moins d'importance. Vidéo, ça peut être sympa lorsqu'on souhaite à, à savoir à partir de quel moment sur une vidéo en bed, et bien, il y a du décrochage, par exemple. Bref, tant qu'à faire dans le doute, n'hésitez pas à tout remonter. Donc à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévisualiser ce qui se passe lorsqu'un des internautes. Euh, navigue et clique sur un des boutons d'appel de notre site. Donc on se connecte hein, et pour cela c'est important d'avoir l'extension Tag Manager qui soit bien installée. Hein. Son Tag Manager va vous le suggérer donc n'hésitez pas à l'effectuer. Ça nous aide à vérifier ce qu'on effectue mais plus que ça, ça nous aide également à effectuer les bons paramétrages. Dans ce cas de figure là, on va simuler l'appel sur notre mobile et ce qui va se passer c'est que cette information remonte donc sur euh, le Tag Assistant. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, bah parfait, c'est normal. Le clic du bouton à l'appel est bien remonté. Mais problème, euh, si on fait le clic pour aller voir ce qui se passe du côté du blog. Donc c'est le clic qui a été généré ici. Euh... Oui, vous voyez. Eh bien, bah problème, le tag se déclenche encore. Non nous, on a dit qu'on veut juste savoir lorsqu'on nous appelle euh, sur un de nos téléphones. Donc, on se remet sur un clic qui a été généré lorsque j'ai simulé l'appel sur le téléphone mobile, et on va trouver dans les variables, et c'est là que vous percevez la pertinence de ces informations qu'on a fait tout à l'heure. Euh, ce qui nous intéresse, alors c'était quand j'ai cliqué sur ce clic mobile, voilà. Euh, et bien on n'a pas grand chose qui remonte, hein. je me rappelle que dans notre précédent euh, tutoriel effectué il y a 4-5 ans, c'était par rapport aux informations CSS, là on va devoir faire quelque chose que je n'apprécie guère, c'est de choisir en tant que déclencheur les informations qui passent dans le texte. Pourquoi je n'aime pas ça d'habitude Alors là ça va, c'est moins sujet à des changements, puisque la ligne téléphonique on la change pas régulièrement, mais euh, lorsque vous avez... Euh, un wording type cliquer ici, il est possible hein, qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un qui a la main sur votre site web va essayer de tester un nouveau wording, comme par exemple bah, commencer ici, et donc dans ce cas-là, bah, ce qu'on aurait effectué, ce serait cassé. Donc euh, franchement, ça, je le conseille pas forcément lorsque vous avez du texte écrit. Là, ici, c'est moins dramatique, puisque dans notre cas de figure, un téléphone mobile, on n'a pas intérêt à le changer régulièrement. Donc, bah, tout simplement, on va remonter sur « Tag Manager ». Et cette fois-ci, on va aller modifier notre déclencheur puisque non, non, finalement, on ne veut plus le faire déclencher euh, ce balise sur tous les clics. On veut le faire déclencher que sur certains clics. Et donc là, l'information qu'on a retenue, c'était « Click Text ». On va mettre « correspondre à l'expression régulière ». Puisqu'on a deux numéros, c'est donc soit ça, soit, et là on place ce symbole qui veut dire en expression régulière où, donc soit ce numéro mobile, soit si je suis ici, le fixe, le fixe, donc c'est celui-ci, ok. Et donc là, bien sûr, il faut renommer ce déclencheur en indiquant clic. Sur le numéro de tel. Donc on va refaire une prévisualisation. Et on va voir ce que ça donne. Si j'indique que je souhaite appeler le fixe. C'est pas mal. Hein. Ça, ça remonte. Ok, parfait. Si on clique dessus, on voit que ça a matché avec notre expression régulière qu'on a indiqué préalablement. Euh, si par contre, je clique sur blog. Est-ce que ce nouveau clic et là vous voyez cette fois-ci lorsque je clique sur aller visiter le blog, et eh ben j'ai plus d'événements qui remontent. Et donc ça c'est plutôt cool. On va faire un dernier test, est-ce que l'expression régulière marche bien également avec notre téléphone mobile Hop. Et oui, parfait. Donc vous voyez, on vient à présent tout simplement hein, sans coder sans rien que ce soit, il faut juste connaître ces expressions régulières. Et au besoin, j'ai un article à ce sujet que je vous mets dans la description. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir un peu plus de granularité parce que là, dans nos rapports Google Analytics 4, on saura combien de clics sur les appels téléphoniques euh, sont effectués, combien de personnes ont cherché à nous appeler en cliquant dessus, mais on ne saura pas s'ils ont plutôt appelé sur. Le mobile ou sur le fixe alors ça peut être cosmétique hein, cette différence mais vous, voyez, vous allez découvrir qu'on peut euh, avoir cette granularité très simplement en allant excusez moi on est bien ici en allant ajouter un paramètre alors cette fois-ci pour euh, la nomination euh, de ce paramètre je vous demandais de rester beaucoup plus classique puisque euh, analytics 4 normes les Dimensions qui peuvent être remontées dans ces rapports. Donc, dans notre cas de figure, il va s'agir de link texte et en valeur, on va aller ajouter euh, clic. Là, je suis sur le bon mobile et être form texte. Oui, forme texte, ce serait parfait. Si form texte est suggéré, euh, yes. Donc parfait. Et donc en procédant ainsi. Euh, je vous invite à bien envoyer ce qu'on vient de créer, la nouvelle balise, en la nommant à nouveau pour qu'elle soit comprise cette fois-ci par les équipes et non pas par euh, Analytics. Donc on va générer un nouveau clic sur l'appel téléphonique fixe et on va voir si cette information remonte également pris sur Analytics. Yes, ça y est, on remonte l'information du clic. Euh... Ok, donc référeur, c'est depuis ma vue des debug, ok. Depuis quelle plage Depuis la page blog, très bien. Est-ce que on a du coup, y compris l'URL Bah top Donc du coup, euh, au bout de 24 heures, également ces informations remontent, si je ne me trompe pas, dans le rapport euh, engagement événement. On aura donc le nouvel événement d'ici 24 heures qui remontera, donc euh, clic CTA. Qui sera affiché ici est ce que vous pouvez également effectuer c'est de créer un rapport sur le paramètre donc on a créé à savoir quel numéro de téléphone a été utilisé vous rendez dans explorer vous créez un rapport en partant de zéro et en dimension vous allez chercher texte du lien ok et le nom de l'événement ok super parfait en matrix, on va tout simplement indiquer, on va déposer ça en valeur, ça en ligne. On a donc l'ensemble des événements qui sont remontés ici. Et si on veut juste éviter ce bruit-là, on peut aller à poser un filtre euh, sur le nom de l'événement. Ce qui nous intéresse, il correspond exactement à celui-ci. Appliquer. Et donc là. Pour cette période, on n'a encore rien qui remonte. faudra attendre qu'on puisse avoir les données du 14 novembre, date à laquelle a été créé cet événement. Et enfin, ce que je vous à faire, c'est de bien penser à aller noter cet événement en tant que conversion. Très simplement, lorsque votre événement remontera ici, vous n'aurez plus qu'à pousser cet événement ici en tant qu'une conversion pour ben, pouvoir comptabiliser et envoyer potentiellement ces événements dans Google Ads, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Vous voyez, je ne vais pas mentir, c'est très simple. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres conseils et à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête en commentaire.